Ah! Donc ce soir on, ce soir on sort. Hein. Donc j'espère que tu vas te changer. Tu as une belle, une belle robe pour ce soir? Non, j'en ai pas. Ah, eh ben, il faut passer à la boutique de Lydie. Tu connais la boutique de Lydie? Non, c'est où? Alors c'est situé au 6 rue d'Anjou. Donc la boutique de Lydie, tu as des super beaux vêtements, une collection magnifique. Franchement pour les filles, c'est au top. Il hein. y a tout, des chaussures, des bracelets, tout? Des belles robes, des accessoires. Euh, elle te fait une nouvelle collection au top et euh, tous les jours elle peut te trouver une tenue en fonction de la météo. Bon bah ben, j'irai la voir tout à l'heure. Eh ben voilà, allez à la boutique de Lydie, 6 rue d'Anjou, à la Guerre de Bretagne.